et hey hey, coucou c'est les successeurs de, de disney, disney. donc euh, pour une nouvelle vidéo <rire> <rire> Euh, bah, pour le concours Princesse Mag classe. Ouais, je, je lui avais fait la surprise, je me rappelle. Je lui ai dit, ça te dérange pas que je prenne une photo de toi lors d'un mariage pour illustrer un nouveau concours Et Elle me dit, d'accord, mais après c'est toi. Hein euh, bah oui, attends, <rire> Et donc, comme j'avais super bien aimé cette fameuse photo euh, à ce mariage, je me suis dit, oh, elle est classe, princesse. Oh, me donne une idée. <rire> Et donc, okay. euh, bah, voilà, on va voir les résultats. <rire> elle. Bah... Agathe Agathe, quoi <rire> Bah comme d'habitude, Agathe, toi tu fais des dessins, c'est même pas la peine de, de parler dessus, enfin moi je... Il faudrait prendre tous tes dessins et en faire un bouc, ouais. et... ça serait un truc à vendre à Leclerc. C'est... franchement... <rire> non mais c'est vrai quoi Non mais, mais franchement c'est super joli et... Les détails dans les cheveux, et puis à chaque fois que je vois un nouveau dessin, j'ai l'impression qu'elle a inventé un nouveau style cette Elle fois. a même fait mes piercings oh <rire> T'es une folle, folle. Ah, C'est pas calcifère dans tes mains Si c'est calcifère ouais, Je pense que c'est ça Et là, J'aime beaucoup ce personnage Donc euh... c'est donc parfait en fait <rire> Très joli Très très joli chose. Alors donc là on a un dessin de Alicia euh, S Donc euh, bah là je suis plus en mode guerrière là <rire> ouais en effet. C'est euh, c'est super joli aussi. J'aime bien mes yeux. Ouais. Je me demande si c'est toi ou c'est toi qui es les deux, les deux. Les... Je si Peut-être pas... sous deux angles différents. Attends, oui, Peut-être as les mêmes ch... cicatrices ou les quelque mêmes. Quelque chose, mag... chose qui est écrit mais. Ça hein, doit être si son sont... nom Alicia. Ouais. ouais. J'aime bien les couleurs le verbe, bah, à le verbe de ouais. la cape et tout. Quelqu'un qui les te petites connais, feuilles ouais. qui tombent c'est joli. Bien. Mais ouais ça fait plus l'esprit guerrier là. pour Ouais le coup. pour le coup ouais. Ah. <rire> c'est Anna ah. qui a eu la bonne idée, euh, très simple, t'es classe donc t'es... On dirait que je suis au je festival de Cannes. mais c'est ça quoi <rire> Avec des gens derrière, clic clic clic clic. <rire> et ouais. ouais. <rire> on a la classe où on la pas Qu qu'est-ce <rire> Avec les barrières et <rire> Ça fait très star pour Mais le Ça film. fait shooting, c'est euh, le film des successeurs. C'est <rire> <du> Fantastic <rire> Tale et tout. Princesse Maglarie. En avant-première sur <rire> vos écrans <rire> Festival de Cannes. <rire> Super. C'est très classe pour le coup. Alors, voilà euh, bah, c'est Fantastic Tale. Là c'est vraiment, vraiment très, très classe. Hum. Fait par Azuna. Azuna, ouais. Euh, donc j'ai bah, la flûte, les foulards. Euh, tout comme. Euh, la couleur de la cape c'est Je pense que c'était pas... pour c'était pour euh, différencier, différencier de la robe. Avec la robe ouais. Et t'as vu elle a, elle a marqué la, les coutures sur sur euh, ta robe, ah, hein. je crois ouais, bien que c'est comme ça. Hein. Ouais. Je me souviens à chaque fois je te fais le gaffe, tiens, c'est pas grave, mais... <rire> classe. <rire> très joli, très classe. <rire> Et bah c'est, je crois que c'est oui. Celia, celle que tu as désignée en gagnante. Mais oui, mais alors mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal aussi, hein, parce que c'était très dur. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit côté japonais relaxant. En ouais. fait, euh, les, les petites fleurs dans les arbres et les deux petits oiseaux de cendrillon, c'était trop mignon. Et j'adore la rogue en fait. Magnifique. Mais j'ai eu du mal à choisir. Ah ouais, j'ai eu, eu beaucoup de mal. <rire> beaucoup, beaucoup. Le lever de soleil, le château. Alors là, c'est Charlotte. Donc Charlotte, là, je, pour le coup, je suis classe, c'est une super belle coiffure. <rire> Et qui est une reproduction euh, très réaliste, je trouve, Ouais. quand même, au niveau de putain tes yeux. T'as fait ou... ça au crayon, je pense. Ouais. Tout est au crayon. Et pour le coup, j'ai un... Pour le coup, ça fait un peu magie. Je suis, voilà. Oui, je fais de la magie aussi. Marrant. T'as fait un tatouage dans le cou, quelque chose Et Des petits points. Ah, des petits points. Avec une coiffure totalement inventée et tout, je pense que très joli. Hein. tu dois avoir énormément de talent. Hein. Mmh. Bravo. Oh. Mais c'est belle, là, c'est pas moi. C'est écrit <rire> princesse ou belle bah, C'est belle. Par Chelsea, qui nous a déjà fait des ouais. super beaux dessins aussi. C'est belle. Quoi que ça peut être toi. Hein. <rire> et vous, dites-nous dans les commentaires, c'est belle ou princesse <rire> Ou c'est princesse belle <rire> Très bien aussi, Chelsea, c'est super joli. Ah, j'ai fait des petites pâtes aujourd'hui <rire> <Ouais. Des petites rire> de... elle, elle a pris tes couleurs que tu portes, le ouais. rouge de tes... Oh j'ai même mis un hibiscus dans les cheveux, <rire> ouais, c'est trop mignon Le souci du détail... Non mais franchement, il ouais, y a du détail, c'est un truc de fou. Le rouge des ailes pour ta robe, mmh. le vert pour ta cape... C'est super tu... joli vous avez tous du talent, c'est un truc de fou. Pff, ça m'énerve, non <rire> J'ai fait des tours sur moi-même. Alors là, on dirait que je fais de la danse. Par Coralie, la robe est magnifique. Ma oui On dirait qu'il y a des écritures japonaises. Où je... Ça se trouve elle a écrit imbécile, tu sais <rire> Non, peut-être un truc du genre mignon, cute. Ou... Je sais pas, ouais, -ce que, ça... ce que ça... Dis-nous si ce que, si que as si écrit ça veut dire quelque chose, ou si c'est des petits signes que tu as inventés. Ça me rappelle des signes chinois, après, je n'y connais rien du tout. Non, <rire> Oui. Très classe, on dirait que ouais. est en train de finir un pas de danse. Ou... Ouais, je suis dans un gala de patinage. <rire> Alors, donc là, c'est Coralie. Coralie M. Du coup, tu as fait... Euh, tu as fait une princesse sur la princesse par rapport à la photo originale... Enfin, qu'on avait mis, princesse oui, classe. Le, la, la photo du, du mariage. Donc j'ai mon chignon. Ma robe. mais tu une robe noire Oui. ah oui bah c'est ça le, le chat, le... mais du coup tu t'es fait avoir parce que je sais pas si tu avais lu en entier mais on avait dit essayez pas de justement de copier euh, la photo qui est là c'était plus l'inspiration qui, euh, qui ouais, aurait alors... démarqué après princesse voilà elle a quand même voulu le mettre ici c'est normal hein. <rire> mais voilà c'était c'était pas hors du sujet enfin, c'était pas hors du contexte non, non. Hein. Mais c'est vrai que bah, quand on fait ce genre de concours, on aime bien voir un peu votre... Euh... Votre imagination. Voilà. <rire> Mais je pense qu'on précisera plus maintenant. Imagination. Mais c'est très joli. Hein, ouais. C'est shopping. J'aime bien mes yeux, en fait. Regardez. Ah J'ai pas... j'ai le maquillage. Ah, c'est vrai. Ouais. Le même. Oh. Danai. Ouais, Danai. Alors, c'est marqué Willow. Oui. Donc, à moins que ce soit son pseudo. Ouais. Excuse-nous. ça doit être ton pseudo, là Ouais. Euh, bah classe là, pour le coup. Hein. <rire> le petit bijou qui équilibre pile le fait que ça aurait fait peut-être un peu nu au niveau du cou. et eh oui, okay. c'est magnifique. Et <rire> Alors, je sais pas comment c'est fait là, c'est fait à l'ordinateur. Je sais pas. C'est pour ça que je sais pas quoi dire, parce que <rire> je sais pas. <rire> je dis nous pas du tout comment tu as fait ça. Je pense que c'est fait à l'ordinateur. Et tu es classe. Tu et as... le, fond, le fond est super joli, j'aime beaucoup. On voit le, que tu as des, des glands, de couleur. Hein, qui montent très haut. Mmh. Alors là, donc c'est Elisa et le sous les détails de la robe. Ouais, et tu du talent. Oh du t'es Oulala, là là Quel boulot Du coup, tu as une chevelure Shakira. <rire> ouais. Bah, joli, très classe. Hein. Tout simplement, bravo. Bravo. Oh loulou Alors là tu reconnais tout de suite le style Bah hein oui les grosses yeux. Et là j'aime le tard, je je fais un, un peu. Chute. je trouve que tu fais un peu écolière Oui euh, c'est la, la jupe je pense avec le petit nœud et tout On dirait que je vais à l'école Et puis les chaussettes Ouais, ouais. <rire> J'adore On aurait dû faire princesse écolière <rire> Voilà bon j mon goût. <rire> Pourquoi pas C'est très pas joli la si ah, Oh l'école Alors maintenant j'ai Jijou. Oh là, il fait toute triste <rire> J'ai l'impression une... que je les C'est peut une peluche, cœur. Donc... Oui, peut-être. c'est bien. Ah, t'es en tenue et tout, un petit short. Ouais. T'as des petits shorts en jean comme ça J'en ai un. Ah, bah ouais. ah tu es... bravo. <rire> Mais je sais pas si je l'ai vu. <rire> <'ai> <rire> Alors, donc là c'est Marine, Marine Z. Z. Zanotti Marine Zanotti. Ah, peut-être Marine Zanotti. C'est toi Dis-nous <rire> dans les commentaires si c'est toi Alors là, là, donc, Toi je aussi bien... tu as recopié du coup ouais, le, le, C'est le, pas le, grave le, hein. C'est pas grave, on vous en veut pas <rire> Bah écoute, bah, du coup oui, classe pour le coup euh, Vu que ça reprend la photo J'ai même la petite rose dans les cheveux mm. <coughs> Et tu as une aura magique ouais. Un petit fond sympa Une aura classe <rire> Donc euh, Marine, dis-nous si c'est toi je Ou une autre pompe. Marine du... Z, je sais pas. Ah, bah j'adore, il y a plein de oh, détails. il y a tout le monde derrière. Donc là, du coup, oh, c'est oui. vraiment inspiré de ta... <rire> c'est vraiment inspiré de ton Des... euh, de, de, la, de la, photo. Photo. la photo. Ah, mais c'est Cible à Flo. Ah, d'accord. Ah, bah oui, tiens. Pff. Donc, il y a... <rire> Maléfique, je est... ne suis toujours pas invitée. <rire> Elle est bonne, celle-là. Elle <rire> ça me <rire> c'est une bonne idée d'avoir des petits trucs. La méchante reine. plein de petits cœurs autour. Et lui, c'est qui C'est la... On dirait une pomme de... pomme. La pomme de la méchante reine. Et en c'est la reine de cœur. Et Ursula. Ariel, qui est... Je suis invité, mais... Je peux pas venir. Je suis pas comme un poisson dans l'eau. Eh bien, non, mais j'aime beaucoup le côté de Maléfique. Je ne suis toujours pas invitée. Ouais, j'aime bien. Je crois que c'est le dernier. Classe. Ah non. Il y a Wendy. Alors, aime bien les Ils les aiment de... bien te mettre dans un côté, excusez, un peu asiatique. Ouais, vrai. La robe avec les fleurs et tout. L'éventail. Je dirait que je vais à une réception. Non, oui. même que j'ai un tatouage sur le pied. Ouais, le <rire> talon il est classe. Enfin, le talon. Je trouve que c'est un peu bizarre à dire, mais je trouve qu'elle a super bien réussi le, le talon. Ouais. La façon dont c'est fait. La chaussure. Ouais. Enfin, le... Bon, tout est beau. Attention, hein. Mais je veux dire, c'est le genre de truc qui est pas tout, tout le temps réussi sur les dessins. Et... Ouais, les pieds c'est vrai. Très joli. <rire> festival Encore, de la Montée de des marches de Cannes. Yasmin. puis C'est tout mignon, je trouve. Ouais. Et euh, mis et là Vous êtes deux à avoir pensé à la faire. Euh, au festival euh, de Cannes. À Cannes, quoi. Enfin, ce style-là. C'est chouette. On dirait que ça a été fait en découpage au-dessus, tu vois. Et un truc collé. Ouais. Ouais. ouais. Peut-être elle a fait un fond. Mmh. Un fond, à papier. Ah non. Regarde, ça doit être découpé comme ça. Et derrière, ça doit être juste une table ou un truc comme ça, rouge, tu vois, peut-être. Ouais, c'est possible. <rire> L'énigme <rire> du dessin de Yasmine. Et, voilà, et, voilà. Fini. et ben, euh, merci, merci en tout cas encore à tout le monde. Hein. Et bah dites-nous si vous avez lequel vous avez préféré aussi. et... Euh... et voilà, en encore de... une fois, je félicite tout le monde et merci d'avoir participé. Et... et ça a été très dur. <rire> ouais mon dieu oui. Voilà, et ben on vous dit à bientôt pour le prochain concours. Au revoir. Bye. Bye.